Le linéaire des Attesté entre 1450 et 1200 avant J-C, donc on est 1000 ans après quand même, hein, eh bien, le linéaire B mycénien, déchiffré dans les années 50 par euh, Ventris et Chadwick, eh bien, euh, fonctionne selon une. Il y a tout d'abord un syllabaire, euh, voilà, où on a cinq voyelles, 12 consonnes, alors, on a 5 voyelles, on n'a pas les 12 consonnes, on a euh, le croisement, on a, euh, entre guillemets, 60 signes syllabiques qui correspondent au croisement de la voyelle avec 12 consonnes. Voilà, donc on a 65 signes qui appartiennent au syllabaire euh, de base, il y a d'autres signes qui sortent phonétiques qui sortent de cette grille phonétique-là, mais surtout, pour le linéaire B, il y a également tout un tas de logogrammes. Pour les objets qui sont dénombrés dans les, euh, dans les tablettes. Donc, on a en fait un système mixte, phonétique, logogrammatique. Nous, en Iran, on a juste des signes phonétiques sans aucun logogramme. <musique>